Ça y est, nous avons atteint ce week-end les 5k 5000 abonnés sur la chaîne YouTube et tout ça c'est uniquement grâce à vous. Donc je tiens dans un premier temps à vous remercier. Ensuite pour marquer le coup, je vous propose de gagner 5 formations complètes développeurs de jeux vidéo. Vous pouvez voir d'une valeur de 200 euros, et ben, 5 abonnés de la chaîne pourront en bénéficier gratuitement. Alors, pour ce faire, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Vous aurez un formulaire qui vous permettra de gagner 3 formations par tirage au sort. Vous pouvez voir que vous devez renseigner votre nom, l'adresse de votre chaîne YouTube. Et oui, parce que c'est réservé uniquement aux abonnés de la chaîne et votre email pour que je puisse vous envoyer ensuite le lien pour bénéficier de cette formation gratuitement. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire jusqu'à la fin du mois et le tirage au sort aura lieu début avril. Alors, vous avez... Euh... Peut-être euh, entendu, je vous ai parlé ici de trois formations euh, par tirage au sort et deux autres seront à gagner tout au long de cette vidéo. En fait, vous avez dans cette vidéo deux adresses mail qui sont cachées, donc à vous de les retrouver. Vous m'envoyez un mail dessus et euh, bah, le premier bénéficie, euh, gagne en fait cette formation aussi. Donc euh, regardez, c'est succinct, mais ce pas impossible à trouver, mais il faut bien être vigilant. D'ailleurs, peut-être que c'est déjà passé ou alors, il faut attendre un petit peu encore. Parlons maintenant un peu de la chaîne YouTube, cette chaîne est assez jeune, elle a un peu moins de 2 ans à quelques jours près et euh, c'est aujourd'hui 493 000 vues euh, pour une durée de visionnage d'à peu près 1,7 million de minutes, c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, au niveau de la proportion hommes-femmes, eh ben, vous pouvez voir que les hommes sont largement euh, supérieurs. On a une audience de 97% d'hommes pour 2,8% de femmes. Et qu'est-ce que c'est la différence, les 0,2% Je ne sais pas. C'est les statuts de YouTube. Ensuite, au niveau du pays, eh ben, évidemment, euh, là où il y a le plus d'audience, c'est en France, avec 66%, suivi de nos amis belges, 4,5%, le Canada pour 3,5%, et le Maroc et l'Algérie, et dans bien d'autres pays, mais avec des pourcentages bien moins importants. Au niveau du contenu de la chaîne, aujourd'hui, c'est plus de 400 vidéos, 408 à ce jour, et elles sont réparties dans 44 playlists. Donc, euh, cherchez, euh, si vous avez des questions sur Unity euh, ou euh, des choses qui vous intéressent, ce serait surprenant que vous ne trouviez pas une vidéo en rapport avec votre recherche. Voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le, le jeu et encore une fois de vous remercier parce que tout ça, si c'est possible, c'est uniquement grâce à vous. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, de partager cette vidéo pour encore faire connaître la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et début mars pour le résultat en direct du tirage au sort.